le hashtag « j'ai bloqué CNews » invite alors à bloquer le compte Twitter de CNews. Bon, c'est assez simple à comprendre. <coughs> le mot « dièse » très vite en tendance, utilisé par des milliers d'internautes qui, du coup, mettent en scène leur propre blocage, capture d'écran à la pluie, ce qui alimente la machine infernale des échanges polarisés entre anti et pro encore et encore, comme une guéguerre bête et méchante d'une cour d'école. Bon, voilà pour le décor anxiogène. Mais, mais, mais toi, dans tout ça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 eh ben, C'est simple, j'ai suivi l'évolution du nombre d'abonnés du compte Twitter de la chaîne, qui était visée là, tu vois, la chaîne est l'extrême droite, faut le dire, il faut le dire. Et tout au long de cette période, le compteur n'a cessé de croître.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 euh, Éditoriaux des voix dissonantes, hum, coucou, c'est nous les voix dissonantes, aux yeux hein, des puissants, bien évidemment, qui s'efforcent, ces puissants, à nous faire taire, à faire taire partout ceux qui parlent, comme s'y attelle violemment Vincent Bolloré. Hein et en attendant de pouvoir le faire taire, lui, <rire> et le virer à son tour, bonne journée quand même. Merci, Djamil. Bonne journée à toi aussi.